Apocalypse. et salut tout le monde c'est Chirelle. on se retrouve donc sur le let's play de all you home on en est à l'épisode 23 dans l'épisode 22 on était allé sur l'île de blood island suite à la quête que nous avait donnée marc et Stan, où on avait eu un méga listing, ça fait deux quêtes euh, qu'on nous demandait où il fallait ramener tout un listing euh, au niveau de nos compatriotes de la Résistance pour lutter contre les Hunters. Donc ça, fait, ça faisait la deuxième liste qu'on avait eue et quand on y est allé dans l'épisode précédent, il nous avait donné toute une liste à faire. Donc je vous avais dit qu que je vous tournerai euh, l'épisode quand j'aurai fini de récolter tout ce qu'il faut. C'est le cas euh, ça m'a pris pas mal de temps, je vous le cache pas, je l'ai fait en live, comme ça c'était un peu plus sympathique, et puis ça faisait aussi euh, connaître le jeu, donc ce qu'on va faire, ben, on va aller ramener au niveau de la quête, donc on a tout ce qu'il faut, on va vérifier quand même, on va ramener à Marc, à Blue Island, euh, la liste qu'il nous avait demandé, donc euh, hop, normalement on a tout, on a tout ce qu'il faut, donc dans mon inventaire, voilà, les viandes et tout. Donc, je vais aller poser ça dans le bateau. Peut-être prendre mon arc. Ça sera mieux. Je vais peut-être courir un petit peu aussi. Alors, je m'excuse pour le retard. Non seulement ça m'a pris du temps. Mais comme je vous l'ai dit, je me suis bloquée de dos. Je ne vous cache pas que je ne suis pas totalement guérie. Mais bon, regardez la télé. c'est pas mon dada. Et ça fait un moment là que je le fais. Donc... Euh... Il est temps pour moi de reprendre un petit peu le jeu, je dirais. Les jeux, sans trop forcer non plus. Sinon, ils vont récupérer dans six mois, voire un an. C'est pas beau la vieillesse. Yes. Allez, on y va. Donc on va prendre le bateau. Et on va aller à Blood Island. Ramener euh, notre quête. On va se mettre un checkpoint ici. J'ai pas détruit mon lit. Euh, on ne sait jamais. Je préfère le détruire, même si là-bas, il n'y a rien. Tant pis. Je vais.. Euh... Je n'ai pas regardé si j'en avais un euh, de fait dans le bateau. Normalement, j'en fais toujours un d'avance. Je crois que je l'ai utilisé. Non, j'en ai un, j en, j en avais fait un d'avance. Qu'est-ce que je suis bonne élève, je trouve. Hop, il y en a un dans le bateau, donc c'est bon. Et ici, il m'en faut un euh, pour quand je reviens, que je n'ai pas à m'embêter à le faire. Je ne suis pas à l'abri de mourir. Et je pas envie de repop partout sur la planète. Hein, donc, euh, autant faire notre lit. Alors, à moins que je l'ai déjà fait en bon élève que je suis, n'est-ce pas Hop, ouais, je l'ai là. Donc, nickel, tout est prêt. J'avais bien tout préparé. On applaudit bien fort, non, je plaisante. Allez, on le supprime. Voilà. Et là, maintenant, il ne faut pas mourir parce que sinon, on peut repop n'importe où sur l'île. C'est pas très grave ici. Par contre, ça va l'être un peu plus si on meurt sur l'autre île là-bas où on repoperait n'importe où et où on perdrait le bateau. Alors, on va mettre une checkpoint si on se fait pas tirer dessus. Euh, map, Blood Island. Voilà. Je ne sais plus trop où j'ai mis le, la petite... Euh, hop. Alors, évidemment, je l'utiliserai, hein, le lit, si besoin. Hein, si... Alors, j'espère qu'il ne va pas me redonner une quête à la noix euh, avec tout un lot de trucs à lui chercher. Parce que ça devient un petit peu... Euh, comment dire Redondant de devoir euh, non-stop... Euh, faire des allées-venues et bien entendu euh, ça prend de la gasoline au niveau du bateau enfin bon c'est un petit peu redondant ces trois quêtes là qu'il y a eu contrairement aux autres ont été un petit peu redondants ça demandait beaucoup beaucoup de craft beaucoup de loot euh, devoir aller miner euh, pour avoir les, les minéraux pour faire les choses parce que ça repopait pas dans les villes enfin ça a été une vraie misère ces quêtes là donc j'espère que là, quand on va arriver à Blue Island, ils ne vont pas nous donner encore une liste de choses à faire, parce qu'on a eu à leur amener dans les épisodes pré précédents, mais je vous mettrai tout le let's play à la fin de la vidéo. Euh, on avait eu à ramener les forges, les tables, les chaises, etc. en première quête. Donc c'était un listing de, de meubles en fait pour la maison où ils sont retranchés. Et euh, ensuite, on avait eu une quête où il fallait leur ramener des ingrédients. Et quand on avait ramené cette quête, où il avait fallu looter un bon moment, rester euh, en ville, affronter les hunters, etc., etc., euh, on avait eu une autre quête où là, ça avait été un petit peu plus intéressant. On avait dû aller sur une autre île, affronter l'île des hunters euh, pour trouver des plans. Et ensuite, quand on était retourné dans cette quête, on avait tout simplement ben, euh, dû avoir une autre liste. Où là, c'était beaucoup de nourriture qui nous demandait euh, des choses relatives à la nourriture, euh, etc. Ce qui nous sert à nous, dans notre propre base. J'espère que là, ils ne vont pas nous redonner une liste comme ça. Euh, parce que s'ils nous demandent tout ce qui est farine, sel, ce qui n'ont pas fait jusque là. Farine, sel, etc. Les boîtes de thé qu'on a dans le jeu, etc. Moi, tout ça, je ne les garde pas. Je les revends, puisque j'aimerais bien quand même, dans le let's play, pouvoir mettre l'hélicoptère. Alors j'espère qu'il est plus stable que euh, la voiture, bien que le nouveau développeur euh, fait, euh, a corrigé pas mal de bugs. Mais euh, j'aimerais quand même voir l'hélico, euh, peut-être que ça sera une quête comme ça l'a été pour la voiture, euh, comme ça l'a été pour le bateau, je ne sais pas. En attendant, on continue le let's play et ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve une fois que je suis arrivé sur Blood Island. Parce que là le trajet est un petit peu long, hein, même si ce n'est pas non plus la mer à boire. Hein. C'est bien dit, non, vous ne trouvez pas au milieu de, de la mer. Là. Et, euh, mais bon, je préfère vous retrouver là-bas, ça sera moins long pour vous. Donc je vous dis à tout de suite, à une fois arrivé sur Blood Island, quand je serai dans la maison euh, où il y a euh, effectivement nos chers compatriotes. A tout de suite. Ok, donc on est bien arrivé à Blue Island. On va aller à la maison ramener euh, ce qui nous restait à leur donner, puisque j'ai fait hors vidéo déjà un aller-retour pour leur ramener les affaires. Donc, on croise les doigts pour ne pas avoir une autre quête du style liste de courses, n'est-ce pas Alors, hop, donc on doit parler à Stan, je pense. Non, c'est pas Stan, c'est c'est Marc. Donc, j'avais ramené hors live les canettes, les fish cannes Donc, il nous manquait de la viande. Il y en a ici. Donc, euh, bah, j'ai tout lui donné. On s'en fout un petit peu. Voilà, j'en je, ai donné 117 sur 100. Et ici, 34. Voilà. Quatre réussites. Merci beaucoup pour tout, euh, bah, pour tout cela. Je suis sûre que... Je suis sûre que bah, ça ira pour les autres personnes. Euh, bon, Jack veut me parler. En urgence. Pour quelque chose de très important. Donc, c'est à Trader Island. Ok. Donc, je me barre d'ici. J'ai fini. Youpla boum. Trader Island. On vérifie. Map. Alors. Trader Island, c'est ici. Donc, au niveau de la quête... Quelque chose de terrible semble, semble être arrivé. Allez voir, allez voir Jack qui est à la hutte euh, à Trader Island. Euh, il, vous en, il vous donnera plus de détails. Ok. Bon, toi, tu veux rien me dire de plus Non. Et lui non plus, au cas où Non. Ok. Bon, ben, on repart avec notre bateau. J'ai pas posé le lit. C'est pas plus mal parce que sinon, on aurait été obligé de, ben, de se refaire un lit. Tant bien que mal. Donc on repart avec notre bateau et on va aller sur Trader Island voir ce que notre compatriote nous veut. Il y a quelque chose apparemment d'urgent qui s'est produit ou de terrible plutôt et il veut nous voir en urgence. Hop Ok, donc sur la map, Alors je peux pas le faire de là, si normalement. Alors map Trader Island, ici, on va se foutre un shake point là ok excusez moi hop au niveau carburant je suis comment bon, je pense qu'on a de quoi faire Alors, on va mettre puissance maximum full voilà et puis on repart dans le sens inverse par contre à Trader Island on déposera euh, notre lit parce que là il y a des hunters bien qu'il y en avait aussi là mais ils sont moins dangereux on a peu de chance de mourir quand même, mais bon, on verra. Je penserai je peut-être pas à le lit, je ne sais pas encore. Je verrai sur place. Mais les choses ont l'air de bien, bien, bien se compliquer. Ça s'accélère d'un seul coup. Les quêtes deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus ardues. Euh, les hunters sont au courant qu'on a créé une milice, euh, donc. Euh, ils sont un petit peu sur leur garde. Ils essayent de dénicher où on se cache. Vu que le QG maintenant, comme vous avez pu le voir dans les derniers épisodes, le QG, on est en train de le faire avec Marc et Stan, là, en leur amenant tout ce qu'on leur a mené. C'est là que va être le QG de la résistance pour lutter contre les Hunters. Et effectivement, il y aurait, les Hunters auraient eu vent de cela. Donc, résultat du topo, on est en danger un petit peu partout. On l'était déjà depuis le début du jeu, hein, mais euh, là, honnêtement, ça devient de plus en plus chaud. Les hunters sont de plus en plus nombreux. Euh, ils sont de plus en plus virulents. Euh, et ça chauffe, ça chauffe. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve euh, ben, une fois que je serai arrivé sur Trader Island. Et euh, je vais voir si je pose le lit ou pas. Je ne sais pas trop. Je vais voir parce que je ne sais pas euh, ce que le PNJ va me dire. Et en fonction de la quête, soit on le fera dans cet épisode, s'il y a beaucoup de choses à faire euh, ou pas, on verra. Soit euh, bah, je le ferai en live pour ramasser euh, ce qu'on va me demander. Mais comme je ne sais pas, on se retrouve sur Trader Island. Alors, on est bien arrivé sur Trader Island. Hein. Euh, ça, c'était dans un autre épisode où on avait trouvé pas mal de loot ici. Je ne pense pas que les loot aient repop. Par contre, il y a des hunters, donc il faut faire gaffe. Et il faut qu'on trouve donc notre ami dans une de ces huttes Hop. tout en étant euh, super concentré sur euh, le moindre bruit dans bon, sa part au pop hein, les doutes faut vraiment être à l'affût du moindre bruit voilà alors talk to jack Ok, 4 réussi, Max, je ne suis pas sûre, euh, mais euh, la milice a eu bruit, euh, a eu vent euh, de notre avant-poste euh, dans Blood Island. J'ai été informée par les gardes qui ont entendu cela. Qui l'ont entendu euh, maintenant, enfin, qui, qui ont entendu ça. Je le traduirais plutôt comme ça. Euh, tu dois euh, intercepter, euh, tu dois agir, intercepter euh, et. Euh, and take them out before they can take control of the post tu dois les empêcher en fait euh, avant tu dois les en empêcher avant qu'ils arrivent à prendre le contrôle de notre poste euh, de notre avant poste voilà ce que je vous disais ils ont eu vent du, euh, de notre avant poste bonne chance, merci, c'est sympa euh, ils ont eu vent de notre avant poste résultat du topo ah ben, voilà, il va falloir que moi je voilà. tu es 25 gardes localisés à Blood Island heureusement qu'on a le lit les gardes euh, se baladent dans l'île mais peuvent être aussi à l'extérieur. Donc faut que je retourne à Blood Island. Ça fait beaucoup d'aller-retour là hein, quand même hein, je trouve. Hein. Beaucoup, beaucoup d'aller-retour, mais bon, pas le choix. Alors, regardez quand même s'il n'y a pas des loot ici, mais enfin fait, ça m'étonnerait. Honnêtement, euh, on avait tout, euh, tout ramassé. Hop, là il n'y a rien. Bon ben, on va reprendre notre bateau. Je pense pas qu'il y ait quelque chose ici. Euh, non, il n'y a plus rien. On a été tout pris. Et c'est vraiment la seule île où j'ai pas mis de, de, de, de plateforme. Oh mais je me suis On Dernière partie sans inverse. Blood Island. Ah oui, beaucoup d'aller-retour, mais ça veut dire qu'on euh, arrive à la fin du jeu. Quand ça en rapproche en tout cas. Donc on va mettre notre checkpoint ici. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous retrouve à Blood Island, directement. Et on tuera les gardes. 25 gardes, ça fait beaucoup quand même. Mais on voit ça là-bas, on posera le lit, etc. Parce que si on meurt, ça va piquer. Allez, à tout de suite. Hop là Ok, on va plutôt arriver sur l'île. Je me fais agresser Ok. Je n'ai même pas eu le temps euh, de faire la jonction. Que voilà. Donc on se retrouve sur l'île de Blood Island. Pas plutôt le bateau posé. Ils m'ont foncé dessus. Donc il va falloir qu'on tue 25 gardes. 25 gardes. Je vais me soigner parce qu'il m'a fait mal lui. Je ne m'attendais pas du tout. Pas plutôt posé à être agressé n'ai pas pris énormément de soins avec moi je m'attendais pas à ça je vais poser le lit parce que là c'est par contre c'est un vrai problème si je meurs là on va en passer par le bateau hop je vais prendre le lit dedans et on va poser le lit parce que si je meurs là j'ai pas de lit posé et c'est un vrai souci donc hop hop on va poser le lit si on nous en laisse le temps. Parce que je me suis vraiment fait agresser dès le départ. Hein. Je crois que j'ai mis trop haute la fonda. Non, ça va aller. Donc on évite notre lit. Voilà. Ouf. Alléluia. Ça déjà c'est fait. Au moins si on meurt, on mourra ici. Et on ne perdra pas notre bateau. Allez, c'est parti. Les 50 gardes. Alors je ne sais pas si on aura le temps dans la vidéo. Je pense que oui. Mais. Il faut vraiment qu'ils courent vers nous. Alors, on va aller voir si au niveau de nos potes, il n'y a pas de boubot. Normalement, ça ne devrait pas. Bon, les deux sont là. Ok. Alors, ça peut être sur cette île comme sur d'autres îles. On hein. euh, a pris ce qu'il y a marqué dans la quête. Ça reste assez flou. Il ah, n'y a pas de cléhanteur. Il hein. faut que je fasse gaffe aussi, comme d'habitude, aux loups. Que je fasse gaffe aux ours. Que je fasse gaffe à tout. Ah, c'est là. Et deux. Est-ce qu'il me l'a compté Ouais. Ok. Hop, ta école. Et la vache, j'espère que j'ai assez de soins sur moi. Parce que comme je vous ai dit, ils sont hargneux maintenant. Sincèrement. J'en ai un autre là-bas. Je l'ai vu. Il n'aime pas beau. Ah, mais il n'y a pas que lui. Oh. oh, oui On court. Ah ouais, non, mais ils sont vachement virulents, là. faut vous calmer, les gars. Ah non, mais j'en ai deux sur... Quoi wow. Waouh! Non, mais ils sont faux, Calmez-vous! Oh. C'est plus vouloir ma peau là, c'est de l'assassinat! Oh. Alors, hop, excusez-moi, mon téléphone a sonné, j'en suis navrée. Ok, alors il y en a un autre là. Mais par contre, j'ai entendu un loup. Et aussi dangereux que les hunters voire plus je vais me soigner à ah, la vache hein. on très très mal j'ai mon couteau qui est là Alors, au cas où on tuerait un animal Hop. Alors, là il y a un lion là bas On a combien de 5 sur 25 a gagné il y en a un là il y a aussi le loup. On va laisser à sa rencontre pour éviter de se faire. Euh... Voilà. Ils ont un thème de, de me donner des soins quand même là. Parce euh... qu'ils sont méchants les, les, les mecs là. Je m'excuse pour le bruit que vous entendez. Bienvenue dans ma vie réelle. Hein. Oh, le chat, vous le connaissez. Très bien qu'on n'ait pas trois. Euh... Ah. Oh. J'ai pris cher, quand même là. Des médikites, très bien. Bon coup. Oui, au milieu de, de gens qui veulent nous tuer. On boit un coup, on mange un bout. Hop. Pourquoi pas Donc ici c'est calme. Euh, on en est à 7 sur 25. On n'est pas sorti de l'auberge. Et je ne sais pas ce qu'il va falloir aller rendre après la quête, une fois qu'on aura tué les 25 gardes. On a l'air d'être rapide, la vache. C'est de la folie. Hein. Et comme d'habitude, mon chat vous parle, là. si c'est pas mignon. Euh... L'animal, je m'en fous un peu. Ah, ici. Ah, j'ai intérêt à me soigner. La vache, ils sont virulents, c'est pas possible. Alors, j'ai un croco. soigne vite hop la vache ils sont hargneux onze sur 25ème lunette elle m'y prend plusieurs hein. hop. wow waouh waouh wow ça pique J'avais pas prévu ça du tout. Je me suis pas du tout spoil, mais alors franchement là, ça fait mal. Hein euh, non, pas le, euh, pas le renard, pas le renard, pas le. Et où Il est où Il est où Il est où, Il est où, Il est où, Il est où Je t'ai pas vu. Ça va Les loups, les lions, les hunters, tout va bien. Hein hein qui est pas loin là-bas. Le loup je sais pas. Il est là. Là-bas. J'ai je... Je pas le choix. Oh putain, j'ai le croco à gauche. J'ai la totale. Hein. Bon lui, il m'embêtera plus. Ils arrivent en groupe en plus, de 2 de 3 mais c'est pas équilibré cette affaire-là. Ah Hop. Donc, quand ils sont tout seuls, ça va, on est habitué. Putain, ils font mal, hein J'espère que je vais avoir assez de soins. Hein. Quand je vous dis qu'ils sont beaucoup plus virulents. En même temps, hein, vu qu'on fait partie de la résistance, ils vont pas nous faire des cadeaux. On ouais, a combien 14 sur 25. Un petit peu plus que, que la moitié, tout petit peu. Bon, L'île n'est pas très grande hein, mais... Euh... Ah. sont plusieurs Waouh, hein. waouh, wow. Il me restait plus que 88 de vie. La vache! Il me donne pas tous. Se soigner en priorité, hein. J'ai une caisse à prendre là. J'espère qu'il y a des soins dedans. Alors, non, il n'y a pas de soins. On a la 17 sur 25. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il y en a un autre là-bas. Il a l'air tout seul, lui. Non, il n'était pas tout seul. Oh là, il y a du monde. Au secours. On zigzag, On se soigne. On se casse. On reviendra récupérer après. Vache oh. oh putain, je vaux que 33 de vie. Mais va-t'en ah, il y en a partout Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Ah la vache Ils me suivent, hein. C'est prendre tes jambes à ton coup et cours. Hein. 68 de vie. La vache oh, me suivent. Hein. Je peux pas me soigner en courant en plus, hein? plus de stam oula ah oula oula oula ou on est mal hein. 8 de vie c'est incroyable je vais mourir ma première mort dans ce jeu va être là oh j'ai plus de stam non ah Ok, j'ai bien fait de poser le lit. Hein. La vache Ok. Heureusement qu'on respawn ici. Il faut que j'aille chercher mon sac là-bas. Ça pue léger, ça fait. Hein. J'ai absolument plus rien pour me défendre. Oh, euh, non. Ah ouais, on se complique énormément là, ça, ça, ça devient hard. Hein. On a le croco, on a dans le dos. Et 5 points de vie en moins là, au niveau de la barre rouge. Et là, tu me suis. Pire qu'un Téquel. Qu hein. Ça fait une census cette bête là. Mon sac Deux, taille, vite. Quoi il a pas voulu mettre mon armure, pourquoi? On combien? Je crois que je vais mourir plusieurs fois ici, hein. Je vais pas dire, mais. C'est l'enfer là! Succès, qu'elle accompli Bah oui, mais les euh, Il est mignon Qu'est-ce Je me soigne. La vache Ah ben là, ça a été de la mission chaude, hein, je veux pas dire, mais bah, tout est pété. Hein Comme ça, je jette je jette. Ça, je jette. Je prends tout. Tout est cassé. Hein euh... Alors, mon arc. Je vais me soigner à fond, tant pis. On a déjà mort une fois. Et ben, première fois que je meurs dans ce jeu, notez-le sur votre petit calendrier. Alors, je ne sais pas trop où il faut que j'aille. Je sais que j'ai tué des, des hunters, mais j'ai peut-être pas... Euh la mâtardée trop longtemps s'il y a des caisses quoi que maintenant est -ce qu être, vu qu'on les a tués maintenant le nombre exact peut-être qu'ils vont être moins nerveux mais bon je ne croit pas crois pas beaucoup j'y crois pas je vais jeter je vais jeter je vais jeter ça je prends ça hop bon on a une, on a on a, on a tué ce qui fait qu'ils ont dit. Mais alors, au niveau de la quête, hein. revenir à Kobe-Islande, à à localiser Stan euh, dans le café. Ah, à, à Kobe-Islande, c'est plus au même endroit. Il faut qu'on aille localiser Stan qui est dans un café euh, et il veut me parler. Mais, merci, mais t'es pas cool. Tu n'es pas cool. Bah là maintenant ils sont moins hargneux, vous voyez Ah oh, bah oh là j'ai pas vu le croco. Là il m'attaque plus du tout. Je si, mais Si, j'ai rien dit. Vas -y, vas -y. Ah, ah j'ai le loup et tout. Non. Il m'a lâché. Oh, il y a un ours. Et c'est la totale, hein. j'ai l'ours derrière maintenant. Lâchez dit Hop, On rentre là, là. On Va se refaire peau neuve. Hein, parce que je crois que. On en a bien besoin. La vache Donc lui, il ne veut pas me parler. Et Stan, il s'est tiré. Il s'est tiré sur l'autre île. Je sais pas comment on lui. Hein. Il a pas de bateau, il a rien. Mais voilà. Bon, on va soigner. Et ben, on a eu chaud. Hein. On a eu très très très chaud à boire. Et puis on va faire une quick save hein, parce que waouh. Donc, il faut qu'on retourne. Au niveau de la quête, on nous dit de localiser à Kobe Island. Alors, map Kobe Island. Le problème étant que je n'ai plus de lit. Euh, donc, euh, ce qui serait bien que je fasse, hein, et on va en rester là pour cet épisode. Franchement, ça devient super chaud là. Super chaud. Euh, donc, il va falloir que je repasse. Hein, vu que Kobe Island est ici. Voilà, on est à... Blood Island. Il faut qu'on aille parler à Kobe Island. Donc Kobe Island, c'est situé ici, alors que nous, notre base, elle est là. Euh, il faut qu'on trouve. Bon, il n'y a qu'une ville en même temps, ça ne va pas être très sorcier. Euh, trouver Stan qui est dans un. Euh, dans un café. Donc, euh, il veut nous parler. Donc, va falloir qu'on retourne ici à Kobe Island. Je pense que le mieux, ce serait quand même que je. vu que je suis obligé de passer par là, euh, de tout simplement revenir à ma base ici, déposer tout ce que j'ai sur moi parce que c'est catastrophique, je suis full et après euh, bah, tout simplement dans le prochain épisode ce que je vous propose c'est qu'on ira sur euh, à peu près euh, Kobe island on ira parler à, à notre ami Stan qui était ici et qui s'est téléporté par magie ici alors que nous on galère avec notre bateau et notre fuel et on verra ce qu'il en est de la suite euh, de Old Home. Mais en tout cas, je vous, le, je vous le dis et redis. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Mais en tout cas, ça devient de plus en plus chaud, de plus en plus compliqué. Les hunters sont de plus en plus mauvais. Ils se regroupent. C'est une horreur. Donc, ce que je vous propose, moi, de mon côté, hors vidéo, je vais aller euh, tout simplement retourner à ma base, déposer euh, tout ce que j'ai parce que je suis full, faire un lit, parce que là, je vais détruire le lit que j'ai là, puisqu'il faut que j'aille ici. Donc je vais détruire mon lit ici, prendre mon bateau, revenir à ma base, construire un lit à ma base. Et dans le prochain épisode, bon, j'aurai tout prêt, près, j'aurai un lit pour la base ici et un lit pour Kobe Island. Et on verra ce qui se passe sur Kobe Island. En tout cas, je vous fais plein de bibi, plein de zouzous. Encore désolé pour avoir mis du temps pour euh, vous sortir la suite de, de, de, du Let's Play Home. Mais comme je vous l'ai dit, il euh, y a des quêtes qui demandent énormément de temps, de farm, etc. Et en plus, je me suis bloqué d'eau. Je ne suis pas complètement guérie, mais voilà, la télé, vous le savez, ce n'est pas mon data. Mais euh, voilà, il me tardait de pouvoir rejouer un peu, mais je ne force pas trop non plus parce que je me rebloque. On se dit rendez-vous dans 6 mois, n'est-ce hein, pas Donc, sur ce, plein de bibis, plein de zouzou, merci en tout cas à vous. Et puis, ben, j'attends vos retours en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce en l'air. Euh, et puis, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je prendrai toujours plaisir à répondre. Allez, sur ce, bye bye et à très vite pour la suite de All You Home.